François Riouet, bonjour. Vous êtes à Montréal devant les bureaux de vote qui viennent d'ouvrir chez vous. Oui absolument, ils viennent d'ouvrir il y a quelques minutes ici à Montréal à travers le Québec. Ils ouvriront d'ici quelques heures sur la côte ouest qui est sur un autre créneau horaire. Mais à travers le Canada, ce sont 27 millions d'électeurs qui doivent s'exprimer sur ces élections anticipées, qui ont un coût historique, 600 millions de dollars selon Élections Canada en raison notamment des mesures sanitaires qui font peser un peu l'incertitude sur l'affluence dans ces bureaux de vote ces prochaines heures. Beaucoup de Canadiens ont choisi de voter par anticipation mais aussi par voie postale. Reste à savoir combien se déplaceront. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un processus qui est un petit peu compliqué par cette crise sanitaire et notamment la quatrième vague et qui frappe ici aussi la quatrième vague du Covid-19. Et finalement, si on s'en fie aux sondages qui ont été faits dans les dernières semaines, eh bien, ce sont trois électeurs sur quatre qui ne voyaient pas l'intérêt de déclencher ces élections pendant la pandémie. Pendant cette quatrième vague, les chefs de l'opposition contre Justin Trudeau ont cherché à en profiter. Le scrutin s'annonce très serré, François Effectivement, Justin Trudeau pensait pouvoir surfer sur une vague de popularité qu'il a gagnée depuis le début de la pandémie avec sa gestion à grands coups de dépenses publiques pour sauver les emplois, les entreprises notamment. Mais c'était sans compter sur les attaques en bloc des chefs de l'opposition. Derine O'Toole, le chef du parti conservateur en tête, mais aussi des néo-démocrates ou encore du bloc québécois nationaliste, hein, le parti du Québec ici. Donc Justin Trudeau a eu maille à partir avec les chefs de l'opposition au cours de ces euh, nombreux débats qui ont eu lieu pendant la campagne, soit en présentiel, soit euh, par euh, communiqué de presse interposé. Donc il reste à savoir maintenant si le Premier ministre libéral va gagner son pari d'essayer d'avoir cette majorité, de gagner ces 15 sièges qui lui manquent au Parlement pour gouverner avec une majorité sereinement jusqu'aux prochaines élections qui doivent avoir lieu d'ici deux ans. Merci beaucoup François. François Riouet à Montréal.